C'est lancé. lancé. Vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour et bienvenue à, à ce nouveau petit déjeuner décideurs chercheurs de l'Institut Paris Région, euh, qui est un moment d'échange euh, dont le principe est de croiser les paroles des acteurs d'un côté, des chercheurs de l'autre. Notre sujet de ce matin, c'est l'autonomie énergétique. C'est un concept qui n'est pas nouveau. L'idée que l'on puisse euh, se passer de tout ou partie euh, des autres, des réseaux, des fournisseurs existent depuis très longtemps et l'architecture a été probablement la première à expérimenter des solutions comme les maisons, maisons semi-enterrées dans lesquelles on pouvait bénéficier de la température constante du sous-sol entre 12 et 14 degrés et faire le complément autrement. Mais ce concept d'autonomie a pris de l'entrée d'ampleur à partir des années 90, notamment après le sommet de, de Rio, quand il y a eu la conscience écologique, quand il y a eu le sujet des énergies renouvelables sur le tapis, avec des panneaux solaires et des petites éoliennes accessibles, il était, à cette époque-là, déjà possible de vivre en autoconsommation individuelle, voire collective. Mais les choses sont devenues beaucoup plus sérieuses quand le législateur français a commencé à dessiner des trajectoires pour la transition énergétique. Il y a eu les lois Grenelle 2009 la, et la loi de transition énergétique pour la croissance verte 2015 et tout récemment la nouvelle loi Climat Résilience 2021. Alors la loi de 2015 a fortement encouragé les projets d'autonomie énergétique et la loi de 2021 a même indiqué vouloir soutenir des projets de communauté citoyenne d'énergie renouvelable. Alors, le fait que des individus, des entreprises, des collectifs, des villages, voire des villes ou des territoires puissent être non seulement consommateurs d'énergie, mais également producteurs de toute partie de l'énergie qu'ils consomment, ça bouleverse évidemment l'ordre établi. Et c'est bien, vers un nouvel ordre que nous nous dirigeons, à la fois une plus grande sobriété, une déconcentration relative du modèle énergétique, et euh, à l'origine euh, très centralisée. De Très nombreuses expériences sont développées à travers toute la France, à la fois sur des constructions ou sur des quartiers existants, comme sur des programmes neufs d'aménagement de construction. Et ces expériences soulèvent de multiples questions auxquelles des réponses s'affinent au fil du temps, des questions techniques, des questions de gouvernance, de stabilisation des rapports avec des fournisseurs historiques, de tarification, de cycle de vie des installations, d'acceptabilité sociale, d'insertion paysagère, etc. Alors notre objectif ce matin est de mieux comprendre cette question d'autonomie énergétique dans les projets d'aménagement et de rendre compte des débats en cours sur les définitions, les périmètres, les caractéristiques des projets, mais aussi sur le, le, ce contexte législatif et réglementaire dont, dont je viens de parler. Et Alors comment est-ce que l'autonomie énergétique est appréhendée aujourd'hui dans l'aménagement urbain Comment est-ce qu'on l'expérimente dans l'espace urbain Quelles sont les recompositions qui s'exercent dans les modes de gestion euh, et dans les choix technologiques Et quelles, impl quelles implications des usagers cela suppose-t-il Alors, pour débattre de ces questions, euh, nous nous appuierons sur deux intervenants extérieurs, une chercheuse et un décideur. La chercheuse, c'est Fanny Lopez, historienne en architecture, enseignante à l'école d'architecture de marle la vallée qui s'appuiera sur ses propres travaux pour présenter une généalogie de l'autonomie énergétique dans l'espace urbain, avant de se centrer sur le développement actuel des micro-réseaux électriques, en partant d'exemples étrangers. Et puis, euh, notre praticien, il exerce en tant que consultant. Gervais le sage, le local de la commune du Perret en Yvelines de 2008 à 2020. À l'époque, il était délégué aux innovations et à l'économie. Aujourd'hui, il est consultant en innovation numérique et énergétique des territoires. Il viendra témoigner de son expérience pour assurer l'approvisionnement énergétique d'un quartier de la commune et puis peut-être d'autres sujets qu'il traite actuellement. Et puis, il y a l'Institut, vous savez que l'Institut comprend un département énergie-climat qui n'est autre que l'Agence régionale énergie-climat, l'AREC, euh, qui suit de très près les questions d'autonomie énergétique, notamment en accompagnement des, des documents de planification, des démarches collectives locales, euh, avec les opérateurs eux aussi qui s'impliquent dans, dans cette affaire. Euh, et puis, euh, et donc, euh, qui produit également des études. Donc, euh, pour l'AREC, nous nous appuierons sur une intervention de Lucas Spadaro, qui est doctorant au Laburba et qui fait sa thèse cifre à la REC. Euh, donc il va nous illustrer la question de l'autonomie énergétique dans les projets urbains en cours via une expérimentation qui s'appelle CORDES, Cordée, qui a lieu à Clichy-Batignol. Donc je vous souhaite de passer une, une excellente matinée très instructive à travers ces échanges euh, certainement très dense que nous allons avoir. Merci, euh, merci beaucoup euh, Fouad euh, pour cette ouverture du petit déjeuner. Donc euh, Brigitte Kikou, je suis euh, responsable de la formation et du partenariat recherche à l'Institut Paris Région et euh, je, je vais euh, animer euh, ce petit déjeuner ce matin. Et donc je suis, je suis ravie d'être avec vous malheureusement en distanciel, mais bon, c'est mieux que rien et on va essayer de faire en sorte d'avoir néanmoins des échanges avec vous ce matin. Alors, quelques, quelques mots, donc Fouad a, a, a présenté la, la problématique et les intervenants, on va très vite rentrer dans le vif du sujet, juste un petit rappel du cadre, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30, euh, le déroulé, donc, ça va être de, trois interventions successives, euh, d'une durée de 15 minutes pour la première, 10 minutes pour la deuxième et 15 minutes pour la troisième, euh, avec quelques petites questions à l'issue de chaque intervention et puis on prendra à la fin un temps d'échange plus, euh, plus global avec les trois intervenants sous un format table ronde. Alors, vous avez la possibilité d'intervenir, de poser des questions. Vous connaissez le fil Conversation qui se trouve sur la droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, faire des remarques que, que l'on pourra reprendre et transmettre aux intervenants durant cette matinée. Euh, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, sauf rappeler que c'est un format qui est enregistré et qu'il euh, y aura une vidéo qui sera euh, retransmise euh, sur le site web et qu'on aura aussi une synthèse. Donc, euh, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est un sujet complexe, un sujet assez dense, euh, d'enjeux importants, en donnant la parole à Afani Lopez, euh, qui est euh, enseignante à, à l'école d'architecture euh, de euh, Marne-la-Vallée, historienne de l'architecture et chercheuse au LIAT, laboratoire infrastructure. Architecture, territoire à euh, l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Alors, euh, Fanny Lopez, vous avez publié une thèse en 2014 euh, aux éditions, enfin, votre thèse a été publiée aux éditions de la Villette sous le titre Le rêve d'une déconnexion de la maison autonome à la cité auto-énergétique. Vous avez euh, fait de nombreuses publications, j'en citerai deux euh, qui sont importantes, qui sont des ouvrages en 2019. Infrastructure énergétique et territoire, l'ordre électrique, voilà, qui est ici. Et euh, d'autre part, euh, en partenariat avec Marco Pellegrino et Olivier Coutard, les territoires de l'autonomie énergétique, projet, territoire, pouvoir. Alors, vous allez, euh, enfin, on a deux, deux questions principales pour vous. La, la première, euh, elle renvoie à la dimension historique. Hein, on va explorer cette question en hein, regardant les choses de manière historique et en regardant ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, comment cette question de l'autonomie énergétique s'est-elle posée historiquement en France euh, Et euh, quelles sont les évolutions récentes Et puis, puisque vous avez étudié euh, ces, euh, ces dispositifs d'autonomie énergétique dans d'autres pays anglo-saxons, qu'est-ce qu que, qu que vous pouvez nous en dire Vous allez vous centrer sur deux exemples de la métropole de New York et quels enseignements on peut en tirer pour le cas francilien. Voilà, le tour en une quinzaine de minutes. Allez ça marche. Alors, je commence par partager euh, mon écran. C'est OK. Ok, euh, donc merci tout d'abord pour euh, cette invitation et l'organisation de, de ce petit euh, déjeuner. Euh, alors ça a été bien dit euh, en introduction, hein, la question de l'autonomie énergétique c'est un sujet euh, complexe qui touche à des questions euh, de politique publique de l'énergie, d'aménagement, etc. Euh, on remarque depuis allez, une vingtaine d'années vraiment hein, qu'il y, enfin, qu y a eu et qu'il y a encore hein, des changements euh, d'échelle qui touchent euh, essentiellement dans la à la production, on parlera aussi un peu de distribution puisque c'est tout l'enjeu de, de mon intervention. Euh, avec des collectivités, des collectifs d'habitants, des coopératives citoyennes, des entreprises, des opérateurs de services énergétiques historiques hein, ou émergents, euh, qui ont engagé euh, de fortes initiatives en faveur d'une euh, relocalisation des euh, systèmes. Alors, quand je vais je, je, plutôt m'intéresser hein, au système électrique, hein, plutôt parler euh, d'électricité. Donc, euh, nos devenirs énergétiques, euh, urbains et territoriaux sont, sont en pleine reconfiguration, hein, donc c'est un moment dans lequel on est euh, encore aujourd'hui, c'est vraiment un sujet euh, d'actualité qui est en pleine contemporanéité. Euh, et alors peut-être démarrer hein, juste avec euh, cette question de l'autonomie, parce qu'on parle d'autonomie parfois, d'autosuffisance, d'autoconsommation, euh, on a plusieurs termes qui se, qui se télescopent dans l'ouvrage que euh, vous avez cité en, en introduction, le texte qu'on a réalisé avec Olivier Coutard et euh, Margot Pellegrino, « Les territoires de autonomie énergétique, on avait donné cette définition, euh, puisque la notion d'autonomie, hein, elle renvoie à, à une dimension politique euh, première, hein, on pourrait dire, dans, dans son étymologie. Et euh, on, on avait écrit hein, dans, dans cette introduction, euh, je vous lis hein, la citation euh, La notion d'autonomie désigne la double capacité alors d'un individu ou d'un groupe, hein, on s'intéresse plutôt à des groupes, hein, au sens collectivité, etc., à définir euh, ses propres règles et d'une certaine façon à, à s'y conformer. L'autonomie énergétique locale désigne, dans cette perspective, la capacité d'un groupe d'acteurs, d'un système local d'acteurs, dont certains aussi parfois sont des systèmes supralocaux, hein, puisque la question de l'interconnexion elle pose aussi, euh, on, on a des, des, des, des télescopages d'échelle, euh, donc, ça pose le, la, la capacité hein, d'un système local d'acteurs à définir les conditions de production, de circulation, d'approvisionnement et de consommation énergétique d'un lieu considéré. Hein, donc un territoire, un mode de production, des principes d'interconnexion. Et euh, cette notion s'applique hein, notamment euh, à des collectifs euh, organisés, un hein, groupe de population euh, relevant euh, d'une même autorité euh, politique locale, hein, commune, département, région, ou euh, parfois on le voit hein, dans la, la, la, la relocalisation de la production, des associations euh, d'individus hein, sur des bases volontaires, hein, comme par exemple dans le mouvement des, des villes en transition. Alors, on voit ici toute la dimension politique hein, qu'il y a derrière, euh, et c'est là où peut-être la notion d'autonomie elle diffère hein, de la notion d'autosuffisance, euh, peut-être aussi d'autoconsommation. Alors, on pourra le, le questionner tout à l'heure, hein, mais en tout cas, la notion d'autosuffisance elle renvoie plus à un équilibre hein, entre euh, production et consommation, hein, un équilibre euh, sans forcément toujours euh, questionner les, les modes de gouvernementalité qu'il y a derrière. Donc, l'autonomie énergétique, hein, moi je dirais qu'elle renvoie à, à derrière aussi une forme une certaine autonomie décisionnelle, économique, politique. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle Laure Daubigny, qui a fait une très belle thèse en 2019 hein, sur euh, des comparaisons d'autonomie de, de, de, locale, alors plutôt dans des territoires ruraux, entre la France... Euh, l'Allemagne euh, et l'Autriche, et, hein, et euh, elle écrivait euh, dans, dans son introduction euh, « L'autonomie énergétique, hein, c'est se réapproprier, avoir une emprise, hein, Donc c'est aussi cette notion d'emprise, euh, l'autonomie dont il est question dépasse le seul objet de l'énergie, bien que celle-ci en soit le support, telle autonomie s'inscrit dans un processus qui en tant que tel n'a pas de fin, l'énergie est un point de départ et non le point d'arrivée, euh, dans la mesure où euh, ce choix repose en effet sur des valeurs hein, écologiques mais aussi sociales, euh, politiques, d'égalité, de solidarité, de coopération, etc. Donc là, on voit qu'on a plutôt un processus hein, d'autonomisation euh, qu'une situation d'autonomie qui est atteinte et puis euh, terminée. Hein. Donc voilà. Donc ça, ça renvoie à des questions peut-être un peu de, alors de philosophie politique. On pourrait dire, mais euh, qui, qui, qui, qui permettent aussi de cadrer un peu la définition. Alors. Moi, ce qui, qui m'intéresse aussi, c'est de dire que, avec cette notion d'autonomie, on dépasse hein, la seule question de la production euh, et de l'équilibre production-consommation pour questionner plus largement euh, la distribution et peut-être aussi, euh, soyons ambitieux, euh, l'infrastructure, l'infrastructure éle électrique dans euh, sa large organisation structurelle. Donc là, on parle, hein, on pourrait parler euh, de, de, de la possible reconfiguration hein, d'un régime euh, sociotechnique technique hein, dans le sens où un projet euh, de réseau, bah, c'est aussi un projet de société, hein, c'est Castoriadis qui disait euh, euh, on ne peut pas changer de société sans changer d'infrastructure, hein, à quel point notre matrice infrastructurelle est le véhicule, hein, des modes de consommation, des modes de vie, etc. Donc ça renvoie à, à des enjeux problématiques assez... Euh, Assez important. Donc peut-être je voudrais re revenir aussi, euh, alors trois points dans, dans, dans, dans cette présentation très courte, hein. euh, la question de la crise des infrastructures, qui est quelque chose qui est assez installé dans le champ euh, de l'histoire des techniques hein, depuis euh, une trentaine d'années aujourd'hui, euh, une perspective un peu généalogique, et puis un point sur euh, les, les micro-réseaux. Alors, tout ça dans les petites dix minutes qui me restent. Alors, cette crise des infrastructures, elle peut être analysée selon trois axes. Alors, je passe rapidement sur les trois, on pourrait passer là aussi une heure sur chaque, mais en tout cas, trois. il y a trois points qui me semblent assez importants. Le premier, c'est l'axe environnemental, c'est-à-dire que depuis... Alors une vingtaine d'années émerge une histoire critique hein, et environnementale des infrastructures euh, qui correspond à, à une crise tout simplement euh, des infrastructures de la modernité qui, qui ont plus d'un siècle. Hein. Euh, les grands systèmes techniques euh, ont longtemps fonctionné et fonctionnent encore hein, avec des énergies non renouvelables. Euh, se pose toute la question de l'extractivisme, de la pollution, des risques associés, etc., qui a été euh, une constante de, de, de leur développement. Et aujourd'hui, on fait face à des défis euh, qui euh, nous obligent hein, à reconsidérer, d'un point de vue euh, environnemental, climatique, etc., euh, les infrastructures avec lesquelles on vit depuis depuis longtemps. Euh, et on voit bien que c'est quelque chose qui est, qui est très présent hein, dans tout le corps euh, de, de la société. On a... Euh, aujourd'hui de profonds mouvements, de réappropriation, de reconfiguration des territoires ressources qui sont à l'œuvre, euh, qui questionnent à la fois ce qui nous permet de subsister, euh, mais aussi avec quelles infrastructures hein, et sur quels territoires, puisque nombreux sont fortement euh, euh, endommagés. Alors voilà, premier point environnemental. Le deuxième point de la critique des infrastructures, euh, il, il est technique, hein, c'est-à-dire que ça renvoie à l'obsolescence, euh, à la durée de vie des systèmes, euh, alors qu'ils sont aussi historiquement orientés hein, sur la croissance, la consommation de masse, euh, etc. etc. Euh, nos infrastructures... Euh, les infrastructures électriques, on pourrait aussi parler euh, du réseau routier enfin hein, euh, et de tout un tas d'autres euh, objets euh, liés à ces, à ces grands systèmes techniques. Euh, les infrastructures ont une durée de vie très longue, mais elles sont aussi euh, extrêmement fragiles. Hein. Et là, il y a presque un paradoxe hein, entre la permanence physique de, de, de ces immenses objets euh, et l'obsolescence qui les frappe. Donc là, c'est toute la question de l'entretien, de la modernisation, du remplacement du réseau ou de sections de réseau euh, qui se dégradent euh, ou qui sont euh, décadentes ou euh, obsolètes. Alors, euh, j'ai mis ici hein, l'exemple de, de, de René Lys hein, qui est le, le chantier pilote de, de démantèlement du, du nucléaire en France euh, on a d'autres types d'objets hein, qui sont touchés le réseau routier, euh, ce très beau titre hein, l'Amérique en ruine sur, sur l'essence du, du, du réseau routier américain donc c'est un texte qui date des années 80 euh, les structures s'abîment, vieillissent, le béton se dégrade etc donc on a un héritage extrêmement lourd hein. donc quelle vision sélective Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on répare Comment on transforme euh, Si on part du, de ce constat-là, hein, qu'on passe d'un âge de la production et de l'extension plutôt à un âge qui est celui de la maintenance. Hein, C'est l'historien Daniel Florentin qui a montré aussi tout ça avec les, les réseaux d'eau. Hein, ça touche aussi... Euh, d'autres systèmes techniques hein, que le système technique électricité. Donc on a tout un âge hein, aussi de la fermeture et du démantèlement qui est qui, est, qui, est, qui est à construire. Et puis le troisième axe, hein, très vite, hein, il, il est politique hein, puisque la, le statut de l'infrastructure euh, en tant que bien public est en train d'être reconfiguré. Hein. On a un changement de paradigme, hein, l'idéal social, de la grande infrastructure, édifice de services publics qui a lié économie d'échelle, fiabilité euh, technique et services de qualité pour le plus grand nombre hein, a été euh, déstabilisé depuis enfin, des années 80-90, euh, avec des phénomènes de, de libéralisation, et donc on a ce rapport hein, public-privé euh, qui est en tension, et aujourd'hui hein, euh, la refondation du service public à partir de toute la question des communs, des mouvements de remunicipalisation euh, ou de déprivatisation à des échelles municipales ou régionales se multiplient euh, dans euh, différentes perspectives. Donc c'est important aussi d'avoir en tête ce moment de crise hein, qu'on peut percevoir comme un moment historique et euh, finalement qui nous dit hein, qu'il y a des opportunités de transformation aussi dues euh, à cette crise. Alors... Euh, je rappeler là aussi, je le, je le fais très vite, hein, que la question de la décentralisation, euh, ou plutôt une histoire de la pensée décentralisatrice, hein, ça a une ancienneté. Donc ça c'est le, le bouquin qui est issu de ma thèse que j'ai publié en, en 2014, euh, qui montre hein, que la question de l'autonomie, elle a des antécédents conceptuels et expérimentaux. Euh, dès que la question du réseau euh, s'est posée à très grande échelle, et eh bien on a eu des acteurs, ingénieurs, urbanistes, architectes, euh, qui ont euh, pensé des, des modèles sociétaux euh, à partir euh, d'objets réticulaires, hein, donc de réseaux hein, qui transmettaient bien euh, l'électricité, de l'eau, etc., euh, qui étaient euh, d'échelle euh, différente hein, avec des projets euh, assez euh, étonnants. Et si on est dans les années euh, 1840, hein, j'ai mis ce réseau de jeune Adolf euh, euh, un, histoire, euh, un ingénieur allemand. Euh, hein, donc même on est avant le début de l'histoire de l'électricité, où il travaille sur euh, un réseau électrique qui fonctionnerait au aux énergies renouvelables, donc on est vraiment dans l'utopie technique pure, hein, mais c'est pour aussi nourrir hein, ces, imaginaires, ces imaginaires techniques qui sont euh, extrêmement, euh, extrêmement divers. Euh, alors je passe pas trop là-dessus, juste rappeler hein, que l'histoire de l'architecture est, est, est riche hein, d'autres modèles de, de développement qui posent aussi la question du travail, du rapport ville campagne, agriculture, etc. Hein. L'histoire regorge de, de potentialités non advenues et nous aide euh, très fortement à penser notre, notre, notre présent. Euh, alors, euh, à différentes périodes de l'histoire, hein, on a souvent en tête les années 70-80, qui sont des périodes où les questions environnementales arrivent fortement dans le débat de public, mais euh, on a aussi, hein, de, de, depuis la fin du 19e, hein, véritablement euh, des modèles hein, de, de, de développement euh, via, enfin, euh, des modèles de réseau, euh, supports, hein, de, de, de, de processus d'urbanisation euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, discutés. Donc, ici, c'est, euh, Jeanne-Marie et Georges-Alexandroff, enfin, des figures de, de l'architecture solaire en France, qui avaient euh, travaillé sur ce qu'ils appelaient la cité auto-énergétique, titre que j'avais repris euh, dans, dans mon ouvrage. Euh, alors, peut-être euh, euh, pour ce, ce dernier point, puisque l'heure le, le, le, tourne, euh, cette histoire de la pensée décentralisatrice, voilà, elle a une l'entendeté, euh, et... Aujourd'hui, euh, disons dans notre période contemporaine, on a la figure du micro-réseau euh, qui a apparu comme un objet euh, de transition infrastructurelle, hein, c'est-à-dire qui, qui peut modifier les rapports historiques d'interconnexion du micro au macro. Euh, la question à la fois des, des micro-réseaux, hein, mais aussi d'entités urbaines, alors je ne passe pas trop là-dessus, j'en avais parlé dans cet ouvrage, hein, aussi, on a véritablement dans tout un tas de grandes métropoles, euh, des, des, de véritables sections urbaines hein, qui se développent autour des objets de l'énergie, des objets de l'énergie qui sont vecteurs d'une nouvelle urbanité, qui sont prétextes euh, à des aménagements assez assez spectaculaires. Hein. Ici on est à Barcelone, cet immense panneau solaire sur sur le port, on a des objets centrales, hein, de la centrale de production, qui peut être comme le musée dans les années 90, on parlait de l'effet Bilbao autour du, des, des, des de, de, de ces musées, hein, de ces objets liés à l'industrie culturelle, aujourd'hui ce sont des objets liés à la production énergétique qui apparaissent comme des outils euh, de régénération urbaine et qui sont aussi fortement euh, soutenus par euh, tout un tas de, de, de, de municipalités. On a des exemples à Copenhague, etc. ailleurs, euh, je passe là-dessus. Donc à la fois l'objet, l'objet euh, infrastructure de production, et puis... Euh, aussi le réseau en tant que figure euh, qui va euh, apparaître comme une perspective de, de transformation. Alors je passe directement euh, à mes exemples new-yorkais, euh, le développement des micro-réseaux euh, connaît un véritable dynamisme, hein, on compte de nombreux micro-réseaux souvent interconnectés aux réseaux électriques traditionnels euh, et aux états unis notamment, hein, à New York en particulier, à Londres, hein, j'ai pris ces exemples là puisque c'est des, des villes denses hein, donc ça nous intéresse hein, si on met ça en écho avec notre condition métropolitaine. Euh, en France ces micro-réseaux ont été excessivement contraints hein, dans le cadre de la loi sur l'autoconsommation individuelle et collective hein, après euh, un certain nombre de contentieux notamment un hein, qui avait opposé en justice Enedis avec la société Valsofia, c'est Flora Aubert qui a fait une très belle thèse hein, qui, qui, qui a, qui a, qui a, qui a... Travailler sur sur cet exemple, test hein, dans le cadre du, du, du LATS. Euh, voilà. Donc les réseaux, les micro réseaux sont contrats, hein, interdits. On pourrait dire qu'en France en 2021, euh, il n'y a véritablement aucun réseau électrique privé résidentiel. Euh, même si sur ce sujet, la réglementation européenne pourrait euh, évoluer. Hein, mais là, on voit que c est, c est, c est, on est sur des questions réglementaires. Euh, les opérateurs historiques de distribution français, hein, notamment hein, Enedis. Euh, Tente de garder la main sur cette compétence hein, euh, en développant les, les smart grids, hein, dont le principe est d'envisager euh, euh, les micro-productions locales plutôt comme une réserve d'import-export hein, dans le marché de l'énergie au profit de l'équilibre du, du, grand, du grand réseau. Euh, c'est pour ça que j'avais mis cet exemple au début, hein, l'exemple de Grenoble, où c'est notamment euh, Bouygues avec ce, ce projet ABC, Autonomous Building Concept, qui voulait développer un projet immobilier pour se déconnecter du réseau qui fonctionne euh, disons à 80% en mode iloté, hein, c'est-à-dire euh, à partir de, de ses ressources propres et puis euh, de, de se reconnecter quand il y avait éventuellement des, des, des besoins de solidarité sur le grand réseau mais qui euh, devait aussi gérer la distribution euh, ce qui n'a pas été, euh, été possible. Donc ce qu'on voit ici c'est que si la production d'énergie est un enjeu de réappropriation, la distribution euh, que ce soit la, la petite et même la moyenne tension, hein, le devient tout autant, temps et je finis avec juste, j'avais développé ça dans, dans l'ordre électrique hein, si vous voulez plus parce que le, le temps est court de, de, de renseignements là-dessus, mais euh, à New York, on a euh, énormément de micro-réseaux qui se sont développés, qui sont considérés euh, comme un, un, un outil technique hein, permettant euh, la résilience urbaine en cas de catastrophe, en cas de blackout, etc. Euh, et euh, les micro-réseaux s'envisagent véritablement comme un dispositif hein, de, de secours du réseau électrique général, avec des exemples très différents. Euh, alors ici, on est dans le monde, hein, un immense quartier, plus de 30 000 logements, euh, une coopérative hein, résidentielle euh, qui s'est mobilisée euh, pour créer euh, un très grand réseau électrique hein, qui fonctionne à partir d'une centrale de cogénération euh, gaz qui serait euh, convertible biomasse hein, et qui euh, assure euh, l'autonomie électrique du quartier à... Euh, à 90%. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que euh, avec Coop City, euh, ce réseau-là euh, et les acteurs hein, qui sont mobilisés euh, dans la gestion euh, électrique, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, euh, la libéralisation du marché de l'énergie, euh, la, la branche distribution a été libéralisée différemment de la France où c'est un monopole de services publics toujours avec Enedis. Donc c'est intéressant de regarder aux États-Unis puisque la situation réglementaire est différente et elle pourrait préfigurer hein, ce que pourrait être hein, des, des, des modèles ou en tout cas des, des, des, des principes d'interconnexion avec le, le micro-réseau. Donc c'est intéressant de regarder sur sur sur ces territoires. Mais euh, ici, les opérateurs de Coop City contestent hein, de plus en plus euh, le système de tarification euh, et menacent de se déconnecter du... du grand réseau général électrique, hein, en faisant valoir que euh, c'est plutôt celui-ci qui serait perdant. Donc là, on voit qu'on a des, un peu des bras de fer hein, avec les opérateurs historiques, euh, et euh, ça pose tout un tas de, de, de complexités euh, réglementaires. Alors ici, on a un cas qui relève plutôt, on pourrait dire, hein, du bottom-up, de, de, de, de groupes citoyens, etc. Et euh, ici, exemple très différent, c'est assez binaire, mais en tout cas, ça donne l'idée hein, de, de, de, de, de cette binarité, elle, elle, elle montre un peu des cas très, très, assez, assez contraires, puisque là, c'est le plus grand projet d'immobilier que la ville de New York ait connu, Hudson Yard, euh, micro réseau euh, privé euh, en cas de blackout vous pourrez continuer de regarder Netflix à gogo et euh, euh, de faire tourner euh, le, le frigo c'est euh, disons ici un micro réseau extrêmement euh, luxueux qui pose pas forcément plus largement à la question de la, de, de la sobriété carrière, d'une certaine économie, etc., ce qui était un des enjeux du projet Coop City précédent. Donc on voit que l'outil micro-réseau peut être mobilisé dans le cadre de projets urbains qui reposent sur des, des, des valeurs extrêmement différentes. Alors euh, voilà, donc pour conclure, puisque je crois qu'on en est déjà là, euh, au-delà de la production, à la question de la transmission et de la distribution me semble extrêmement importante. Hein, comment repenser euh, la, la matrice infrastructurelle en profondeur Quel impact sur l'aménagement euh, On a peut-être aujourd'hui une sorte d'opportunité historique hein, de discuter de, de, de, de cette question de la distribution et de la transmission et du modèle historique d'interconnexion. Et peut-être pour conclure, hein, je, je, je rappelle, hein, euh, les travaux de François-Mathieu Poupot, hein, qui est un historien, collègue de hein, l'AS, euh, qui a montré dans, dans, dans, dans un très beau livre, qui s'appelle « L'électricité les pouvoirs locaux » dans les années 1880 euh, jusque dans les années 1950. Euh, il a montré le rôle des pouvoirs locaux et de la lutte d'institutions entre eux, justement, l'État et ses communes dans le contrôle du service public de l'électricité. Et il montre notamment qu'au moment de la création d'EDF, en 46 on a eu des débats extrêmement forts, à la tête même d'EDF, euh, sur des modèles, euh, c'est-à-dire des modèles d'interconnexion. Euh, alors c'est le modèle hyper centralisé qui, a, qui a emporté, mais euh, on a eu tout un nombre de, de, de personnalités euh, ingénieurs politiques, etc., qui avaient défendu des visions beaucoup plus décentralisatrices, notamment avec les établissements publics de distribution, euh, qui devaient, hein, tout en jouant sur l'interconnexion et la solidarité énergétique à grande échelle, euh, donner un peu plus euh, de, de, de pouvoir et de responsabilité euh, aux communes hein, qui... Euh, euh, pendant très longtemps, hein, on fait de la fourniture d'énergie électrique, hein, un service public local, hein, à l'instar de, de l'eau ou euh, des transports. Donc, voilà, donc juste de rappeler aussi, euh, en conclusion, hein, que quand on parle d'autonomie, euh, c'est pas forcément euh, la déconnexion, son petit panneau solaire dans sa petite maison euh, isolée de tout. Hein, euh, Peut-être que euh, l'autonomie, c'est un, un processus hein, de. de, de, de, de de reprise en compte, de, de questionnement, de, de, de, de, de modalités de consommation et de production, et c'est peut-être penser tout simplement à des modes de connexion autres, à hein, re-questionner euh, l'interconnexion, des principes d'interconnexion, de tout en ayant la question de, de la solidarité territoriale euh, en tête. Et euh, voilà, je, je m'arrête là, puisque je crois que j'ai déjà un petit peu dépassé. <rire> départager la vidéo, la, la présentation. Merci. Merci. Oui, merci, merci, Fanny. Je ne sais pas si vous m'entendiez pour cette présentation très riche. Oui. Euh, cette, alors, moi, je voulais revenir sur, euh, enfin, sur, sur peut-être sur un ou deux, un ou deux points. Euh, la question de la crise des infrastructures, euh, des grosses infrastructures euh, énergétiques. Euh, <coughs> vous vous dites que, bon, elle est, elle est importante. Euh, C'est un élément euh, qui vient qui, qui vient en quelque sorte questionner nos manières de penser implicites, nos imaginaires, mais qui a aussi des répercussions concrètes et financières absolument majeures. Est-ce que, est que vous avez le sentiment, et peut-être en comparant avec ce qui se passe dans d'autres pays, que c'est une question qui est suffisamment prise en compte, mise à l'agenda Est-ce qu'il y a peut-être des pays qui ont des démarches euh, plus intéressante finalement pour faire face à cette obsolescence euh, de ces grosses infrastructures euh, énergétiques Oui, alors bon, c'est une question qui est, qui est complexe, enfin, tous nos pays. Euh... Dire rapidement industriel du Nord. Enfin moi, je travaille surtout sur l'Europe et les États-Unis. Hein, font face à cette situation avec aussi des modèles qui sont différents. Hein, le réseau électrique européen est en bien meilleur état que le réseau électrique américain, puisqu'on a eu des investissements publics beaucoup plus forts hein, sur, sur sur nos territoires, France, Allemagne, enfin en Europe d'une façon d'une façon générale. Mais euh, c est, c est, c est, on voit bien aujourd'hui, notamment hein, quand il y a eu la présentation euh, des scénarios RTE hein, passionnants, euh, la nécessité hein, de, de renforcer euh, les réseaux électriques, tous les bouleversements euh, qui se dessinent. Aujourd'hui, on a 11 réacteurs nucléaires qui sont euh, à l'arrêt sur notre réseau électrique, hein, sur les, les 58. Euh, donc, C'est-à-dire que fin, si demain... Euh, on. on on doit repenser, puisque hein, les réacteurs ne peuvent pas aller, alors est-ce qu'on en construit d'autres ou pas Je ne rentre pas dans ce débat-là, mais en tout cas, on a des infrastructures vieillissantes qu'il va falloir débrancher au bout d'un moment, puisque les durées de vie sont limitées. Euh, donc C'est-à-dire que presque 70%, si j'exagère un peu, de, de, de la production électrique, en tout cas, si on se focalise sur le nucléaire, va devoir être retirée pour être re remplacé par d'autres éventuellement, c'est le scénario 100% transition d'RTE, donc on, on repense la production, peut-être il faudrait aussi euh, repenser euh, les réseaux de distribution et de transition, il y a une opportunité, alors moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un tabou sur la question de la distribution, alors quand je dis distribution c'est Enedis, euh, transformation c'est RTE, puisque c'est un réseau extrêmement complexe, hein. euh, euh, mais euh, euh, euh, il me semble qu'il y aurait des discussions assez passionnantes à avoir au moment même où on doit repenser euh, de, de, la production à aller aussi un peu loin sur ces sujets. Euh, le modèle américain, hein, je l'ai dit à l'instant, euh, euh, fait qu'on a des expérimentations de micro-réseaux, d'autonomie électrique, une diversité infrastructurelle euh, qui est beaucoup plus présente, mais du coup, là, qui peut aussi rejoindre, et c'est toute la menace hein, qui a contenu dans ça. Hein, euh, les, les auteurs historiens Graham et Marvin hein, parlaient de splittering urbanisme, hein, de cette espèce d'espace réseau à deux vitesses hein, en fonction aussi euh, des financements sur certains territoires. On va se retrouver avec des micro-réseaux extrêmement luxueux, et puis dans d'autres coins, enfin la libéralisation euh, du marché de l'électricité aux États-Unis voilà, a, a permis euh, une diversité d'exemples, mais à un moment donné, enfin, moi ce que je pense, hein, c'est que la puissance publique doit très fortement euh, encadrer euh, tout ça, et euh, je crois qu'on a, euh, c'est pour ça que je citais en conclusion hein, François-Mathieu Poupeau dans ses travaux, euh, qui, qui, l'histoire peut aussi nous donner des, des perspectives, hein, comment à l'échelle du territoire national, hein, on peut, avec un service public fort, de l'électricité, avec peut-être euh, des communes, des... Euh, beaucoup plus fortement euh, mobilisée sur ce qui était euh, euh, pour elle une prérogative de gestion à l'électricité avant que ce soit, euh, ce soit repris en main euh, au début du siècle avec un certain nombre de lois par, par, par les entreprises et puis que ce soit pensé à la tête de l'État. Mais ouais, je pense qu'il y a un chantier énergétique immense qui s'ouvre et peut-être aussi important que euh, celui du début du 19 e milieu euh, du 20e qui a vu le déploiement de cette matrice infrastructurelle. Voilà, mais évidemment c'est un sujet complexe, c'est pas seulement moi je suis chercheuse l'histoire de l'urbanisme et de des techniques. Bien, qui sûr. À... Bien voilà. sûr. Alors si, si, si on revient sur cette question de, de, de ce que vous appelez le processus d'autonomisation, euh, ce qui est le, le, le cœur de notre, de notre sujet, euh, là je reprendrai euh, je reprendrai euh, une ou deux questions qui, qui sont posées. D'abord pour, pour dire bon vous avez présenté un certain nombre de définitions. Euh, ce qu'on qu a en tête quand on pense à autonomisation, c'est le fait que les grands réseaux en France allaient de pair avec la notion de service public, d'égalité d'accès euh, territorial, tarifaire, euh, notamment sur l'électricité. Alors, on, euh, le, voilà, et, et vous, vos travaux portent principalement. Euh, principalement sur ces questions de, de déconnexion sur les réseaux d'électricité. Et, et donc, qu'est-ce qu'il en est de ces… De ces finalement, est-ce que ça, pose, ça ne risque pas de poser des questions ou d'amener de nouvelles fractures sociales ou de nouvelles inégalités Hmm. Bah alors ça c'est tout le risque, hein. quand je parlais de splatering urbanisme et de Graham et Marvin là sur ces ré espaces réseaux à deux vitesses en effet. Et on voit qu'on a des exemples aux états unis où avec une libéralisation euh, hyper sauvage, on a des espaces réseaux hyper luxueux et puis d'autres quartiers où euh, les réseaux euh, publics sont complètement, euh, sont dans des, états, euh, dans des états terribles. Donc il y, y a un vrai risque. Alors moi je parle, quand je parlais de déconnexion, hein, c'était le rêve d'une déconnexion, c'était sur d'autres imaginaires techniques, mais je crois plutôt qu'il faut retenir quand on parle d'autonomie euh, électrique, c'est de se dire plutôt qu'il faut peut-être repenser les modes d'interconnexion, hein, c'est-à-dire que, je dis souvent, peut-être qu'il faut, qu'est-ce que ça donnerait si on essayait d'inverser, la hiérarchie historique du système électrique, c'est-à-dire que notre système électrique il fonctionne de façon très euh, pyramidale et euh, on pense euh, les micro à partir de de, de, de de la grande échelle. Euh, si le grand réseau devenait au contraire un système de secours, hein, un système de backup hein, où on a de l'électricité en réserve, mais où on essaie d'optimiser en fonction euh, des capacités productives des régions, hein, puisque chaque région a des biocapacités limitées, alors je dis la région c'est juste pour avoir un zone territorial. Hein. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut produire sur tel site hein, À quel point on peut consommer directement les électrons qui sont ici pour euh, éviter euh, la transmission, qui fait aussi énormément de pertes en ligne Et puis on reste malgré tout, euh, tous et toutes, connectés, hein, puisqu'on a effectivement besoin euh, d'un grand réseau pour être capable hein, d'amener euh, sur des territoires, là où il y a des pics de consommation, etc. Donc c'est peut-être faire des tests prospectifs, hein, sur euh, garder hein, euh, bien sûr cette matrice infrastructurelle. Hein. Moi quand je parle de ça, il ne s'agit pas de, de faire table rase ou pas, mais de voir comment, hein, en inversant peut-être cette hiérarchie historique, on pourrait réfléchir à d'autres modes d'interconnexion, plus que des déconnexions, hein, quand on parle d'autonomie, c'est-à-dire on a des, des bâtiments, des ensembles de bâtiments qui pourraient fonctionner parfois de façon euh, illotée, hein, c'est-à-dire s'il y a suffisamment euh, de soleil, devant, vent, enfin, je ne sais pas ce qu'on peut mettre en place, euh, il y a tout un tas de NR qu'on qu peut tester sur site, hein, consommer en priorité ce qui est produit ici. Hein, mais euh, ça ne veut pas dire abandonner le reste ou euh, construire hein, des petites citadelles euh, d'autosuffisance qui n'auraient plus rien à voir avec ce grand territoire hein, qu'il faut évidemment euh, considérer et qui est euh, toute la force et la puissance du réseau, hein, c'est la solidarité. Et, mais il y a peut-être d'autres formes de solidarité à inventer plus à partir des territoires. Merci. Donc, vous le, vous, le, vous le dites bien, la question de la, de la gouvernance et des jeux d'acteurs, elle est absolument centrale dans cet enjeu d'autonomisation. Et donc, on va, on va maintenant passer à une étude de cas et on va donner la parole à, à Luca Spadaro, qui est sociologue, donc doctorant euh, cifre à la REC et euh, qui fait sa thèse au Laburba. Euh, pour euh, nous parler du cas de l'expérimentation cordée euh, qui est menée dans le projet urbain de Clichy-Batignolles euh, dans le 17e euh, arrondissement, et euh, qui est très intéressant parce qu'elle fait intervenir un très grand nombre d'acteurs privés, publics, elle pose cette question des liens euh, entre acteurs autour d'objectifs très ambitieux en matière d'autonomie énergétique. Donc, euh, euh, Lucas, c'est une des études de cas euh, de votre thèse, donc est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer en quoi consiste cette expérimentation Qui n'a pas vraiment tenu ses promesses, donc euh, pourquoi Et qu'est-ce qu'elle nous apprend sur ces enjeux de gouvernance euh, de, ce, euh, de ce projet de relation entre les acteurs En 10 minutes. Merci beaucoup Lucas. Merci Brigitte. Euh, je partage mon écran. Euh, du coup, hop, je vous remercie. Donc oui, comme le disait Brigitte, donc là l'idée est plutôt d'illustrer, en, en tout cas la manière dont les acteurs s'organisent pour essayer de, de mettre en œuvre cette autonomie énergétique ou en tout cas cette relocalisation de l'énergie à l'échelle des, des projets urbains, et donc de voir en fait peut-être une prise en charge renouvelée qui s'effectuerait chez les différents acteurs du projet d'aménagement. Donc là en l'occurrence, l'idée c'est d'illustrer cette situation à partir d'une étude de cas donc qui s'est se fait, faite à travers une expérimentation, donc l'expérimentation Cordes, dans le cadre d'un projet d'aménagement. Et, et du coup, l'idée, voilà, c'est pas forcément de revenir euh, ou euh, enfin, en tout cas de, de, de discuter le recours à l'expérimentation dans l'action urbaine, ni même de, de défendre la réussite ou non de, de cette démarche-là, mais plutôt voilà, de mettre en regard, en illustration, les transformations qui euh, tentent de se produire pour essayer de, de tendre euh, vers des, des, des ambitions énergétiques euh, tenables. Donc du coup, on se focalisera notamment sur la gouvernance des acteurs et à interroger l'autonomie euh, euh, des acteurs pour euh, essayer de, de, de tenir euh, ces promesses. Donc euh, par manque de temps, je ne reviendrai pas forcément dans le détail historique, notamment des choix énergétiques qui ont pu être euh, faits dans le cadre du projet urbain 1 petit d'autant plus qu'il y a un, un, un, un travail de thèse qui a porté là-dessus, donc Charlotte Tardieu qui, euh, qui, a, qui a travaillé longuement à décortiquer euh, ces, ces, ces différents choix, mais ce qu'on peut dire brièvement, c'est que donc, du coup c'est un projet d'aménagement qui... Euh, euh, s'effectue sur euh, une ancienne friche euh, ferroviaire de, de 50 hectares, donc euh, qui était euh, un projet d'aménagement euh, fortement médiatisé, notamment par la, la ville de Paris, pour euh, essayer de faire la promotion ou la démonstration même de, de ces politiques énergie-climat qui euh, montaient euh, en puissance à l'époque. Donc euh, du coup un quartier qui euh, présente des bâtiments euh, à volonté, donc euh, de, de consommer très peu d'énergie. Euh, et euh, de relocaliser euh, la production et l'approvisionnement énergétique à partir d'une boucle de chaleur, donc en l'occurrence une géothermie euh, qui euh, est exploitée par Eau de Paris et euh, un appoint à partir du réseau de chaleur euh, centralisé qui est euh, géré par euh, la CPCU, donc la compagnie parisienne Page urbain. Et, euh, et donc, du coup, à l'arrivée d'une. La première partie du quartier, en l'occurrence le secteur est, euh, des constats arrivent au moment de la livraison mais qui sont relativement fréquents en fait souvent dans ces, ces grands quartiers ambitieux, c'est qu'il euh, y a un décalage entre les ambitions qui sont affichées et puis euh, finalement euh, la réalisation concrète de, de ces ambitions. Donc en l'occurrence euh, ce qui avait été montré c'est que euh, finalement même si euh, les, les ambitions étaient plutôt bonnes, enfin euh, en tout cas les, les consommations et les, les L'ambition énergétique était plutôt bonne par rapport à la moyenne, mais euh, dépassait euh, quasiment trois fois euh, les, euh, les ambitions euh, qui, euh, qui avaient été affichées. Donc, du coup, ça a ça interpellé euh, notamment euh, le, le système d'acteurs. Donc, ils ont cherché à, à essayer de comprendre euh, pourquoi il y avait cet écart-là et à chercher à le, à le réduire. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils se sont lancés dans une expérimentation. Donc, CORDES, Co-Responsibility, District Energy, Efficiency and Sustainability. Donc ça c'est un, un projet d'expérimentation qui a duré pendant trois ans, donc de, de fin 2016 à, à fin 2019, euh, financé par un programme européen euh, donc à 80% euh, sur un budget qui équivaut 5 millions d'euros, donc euh, voilà un budget qui n'est pas négligeable, euh, euh, dans une période où oui effectivement la ville de Paris euh, était en train de développer une stratégie numérique et euh, euh, chercher à voir dans quelle mesure les nouvelles technologies de l'information et de la communication pouvaient aussi euh, produire des informations et euh, essayer d'améliorer euh, la gestion euh, des services urbains qui pouvaient y avoir sur, euh, sur le territoire. Donc les acteurs euh, euh, se sont regroupés sous la forme d'un consortium qui recoupe plus ou moins d'ailleurs euh, les acteurs euh, qui sont partie prenante du projet d'aménagement. Donc euh, bien évidemment il y avait euh, l'aménageur euh, Paris Métropole Aménagement euh, qui euh, voilà l'aménageur et donc du coup la personne un peu incontournable sur euh, sur le projet le pôle euh, innovation de la ville de Paris donc euh, essayer de développer en fait cette idée euh, de pouvoir euh, voilà utiliser notamment euh, les données numériques pour essayer de suivre finement les, les consommations énergétiques MBIX qui est euh, également euh, une une micro-entreprise qui euh, a développé un peu son expertise sur cette question de données énergétiques et euh, se sont aussi associés à ça des scientifiques pour euh, chercher à évaluer euh, finement euh, bah, justement le, la démarche d'expérimentation qui, qui, euh, qui, qui a été menée et euh, en soutien avec euh, une autre ville qui était euh, un cabinet de conseil spécialisé sur, euh, sur le développement durable. Et donc, ils vont chercher euh, à essayer d'agréger les acteurs du projet urbain parce qu'en en fait, on voit bien que euh, finalement, compte c'est qu'il y a un basculement en fait, dans le système d'acteurs au moment de la livraison du quartier où finalement les acteurs qui conçoivent et qui créent euh, les conditions techniques euh, vont quitter en fait le projet d'aménagement au moment de la livraison quand euh, ceux qui euh, prennent possession euh, progressivement du euh, quartier arrivent progressivement, donc euh, voilà les différents utilisateurs, les copropriétaires, euh, les gestionnaires, etc. Et finalement, bah, cette performance énergétique euh, annoncée, euh, euh, bah, si on veut pouvoir la maintenir, euh, elle dépend forcément de... de, de euh, interaction là entre ben, voilà la qualité technique finalement des infrastructures qui ont été conçues et puis euh, la mise en la mise en usage hein, de, de, de ces quartiers là et donc l'idée va essayer va être d'essayer d'agréger en fait ces acteurs là euh, dans, dans le processus d'aménagement et dans euh, essayer de, de tenir finalement les, les objectifs euh, donc pour ça il y a eu un avenant à la concession d'aménagement qui s'est fait euh, dans le cadre de, de l'expérimentation où euh, finalement bah, cet aménageur euh, avec l'aide euh, du consortium euh, public-privé euh, va essayer de prendre en charge en fait la gestion énergétique du quartier au moment de sa livraison donc qui est euh, finalement une évolution un peu dans la posture euh, des différents acteurs notamment euh, voilà de l'aménageur qui vient peut-être plus en aval euh, du, du projet d'aménagement pour essayer de de, de maintenir et de concrétiser finalement les ambitions qui sont annoncées et de ne pas rester seulement sur des estimations énergétiques qui ont pu être faites en phase de conception. Donc pour ça, ils vont aussi également mettre en œuvre une infrastructure numérique donc sur la partie ouest qui était en cours de, de réalisation. Donc en l'occurrence, voilà, tout un ensemble de capteurs, de réseaux informatiques, de data centers pour essayer de traiter en fait toute cette information, toute cette donnée énergétique et qui n'est finalement pas, pas anecdotique dans, dans, dans la mise en œuvre, euh, et euh, également d'essayer de, de mettre des, des services à disposition donc des, des, des futurs usagers, euh, donc, en l'occurrence les habitants, pour essayer de les sensibiliser euh, à des changements de comportement notamment, euh, et euh, d'essayer de voir dans quelle mesure on pouvait tendre à une maîtrise énergétique du quartier pour essayer bah, voilà, de diminuer aussi la consommation euh, des bâtiments et atteindre, comme je le disais aussi tout à l'heure, cette relocalisation d'énergie qui était liée à cette boucle de chaleur et à ce, chaleur, ce réseau de chaleur centralisé donc l'idée va être de tenter de responsabiliser en fait l'ensemble de cette chaîne d'acteurs. D'ailleurs, il, il y a des propos qui, qui vont marquer quand je discutais avec les acteurs où ils disent que finalement, en gros, ils sont un peu dans un système d'acteurs où tout le monde se tient un peu par la barbichette. Donc l'idée était d'essayer de voilà, clarifier, d'essayer de trouver peut-être plus de fluidité dans ce basculement et, et de voir comment on pouvait finalement tenir les promesses qui étaient affichées et dont dépendent aussi finalement ces différentes stratégies énergie-climat dont portent les, les collectivités. Bon, finalement, plusieurs difficultés ont été rencontrées au moment de l'expérimentation et qui servent d'enseignement, qui sont que finalement, bah, l'arrivée de cette démarche-là arrivait peut-être un peu tard, étant donné que tous les contrats, notamment avec les, les opérateurs immobiliers, avaient été signés. Donc, du coup, l'aménageur avait difficilement de marge de manœuvre pour essayer d'apporter une négociation et d'essayer de, de, de forcer ou en tout cas de tendre justement ces opérateurs à... à à concrétiser les, les, les ambitions énergétiques qui sont affichées sur, sur le, les différents lots. De voir également que finalement, la mise en place d'une infrastructure numérique met énormément de temps, que ce soit sur le plan technique à installer, mais également aussi se heurte à des difficultés réglementaires pour essayer d'utiliser et, et d'avoir vu sur des données en fait qui sont considérées comme étant des, des données personnelles donc d'essayer de trouver des niveaux d'agrégation d'informations pour avoir une compréhension assez fiable du, du, du système énergétique du quartier, ce qui fait que, du coup, on peut aussi relativiser les, les, les stratégies numériques qu'il peut y avoir sur, sur ces secteurs-là, où, finalement, le numérique a une dimension aussi infrastructurelle, technique, à prendre en compte, et qui n'est pas négligeable. D'une part dans les consommations énergétiques aussi qui sont utilisées, mais également dans la possibilité finalement d'avoir une information en temps réel de, de, des consommations qui peuvent, qui peuvent avoir lieu, notamment à l'échelle d'un quartier donc qui est hautement complexe avec, comme je le disais aussi tout à l'heure, beaucoup beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans ces processus. Et puis de voir aussi vis-à-vis euh, -vis des utilisateurs finaux, des occupants, euh, finalement une question énergétique qui ne ressort pas forcément du lot ou qui n'est pas forcément prioritaire et donc d'essayer peut-être de toucher une dimension un peu plus large euh, si euh, on veut justement impliquer davantage euh, les occupants et les gestionnaires dans, dans, dans le quartier. Donc du coup, l'aménageur, suite à ces enseignements, cherche aussi à reconduire et à transformer un peu ses outils d'aménagement pour essayer ben, voilà, de de tendre vers, vers, vers l'atteinte des, des ambitions énergétiques qui sont annoncées. Donc là, en l'occurrence, ils ont essayé de renouveler ça dans le cahier des charges du, de, de l'aménageur au sein de la ZAC de, de Saint-Vincent-de-Paul, euh, vous pouvez peut-être connaître, euh, qui est dans le 14e arrondissement. Donc du coup, qu'est-ce qu'illustre finalement euh, cette expérimentation ben, On voit finalement, on sort peut-être d'une prise en charge fragmentée de l'énergie où euh, il y avait euh, voilà, d'un côté les acteurs... Euh, conçoivent et mettent en œuvre ces infrastructures et puis de l'autre les usagers. Il y a une volonté de recherche parce que voilà, on voit bien que c'est plutôt une tentative qu'une que, réussite dans, dans les faits, mais en tout cas, ça, ça témoigne cette volonté voilà, de se rapprocher peut-être euh, d'être plus en aval des, des, des projets d'aménagement ou en tout cas pour ceux qui euh, finalement conçoivent euh, les, les projets et le quartier en, en l'occurrence euh, et de voir que finalement, euh, il y a peut-être une évolution qui est en train de se faire au sein des différents cahiers des charges des, des nouveaux aménageurs pour essayer d'investir cette, cette situation-là, tout en relativisant finalement bah, la capacité des acteurs à réussir à s'accorder, à se coordonner sur, sur cette dimension-là pour voilà, passer finalement d'une estimation peut-être théorique de la consommation et de l'approvisionnement énergétique du quartier à une réalité concrète et du coup aussi qui demande de suivre un petit peu finement pour, pour pouvoir comprendre ce qui se passe en réalité, donc sortir un petit peu d'estimation. Même si, voilà, malgré tout l'investissement, l'argent aussi qui avait été investi dans cette, dans cette tentative, finalement, n'atteint pas forcément le succès pour, voilà, tout un tas de raisons et de difficultés que j'ai mentionnées que j'ai mentionné tout à l'heure, donc voilà, ça pose aussi un peu la, la question à travers l'autonomie énergétique de, finalement, la capacité des acteurs aussi à s'entendre, à se coordonner pour concrétiser les, les, les objectifs, les ambitions des quartiers qui se veulent voilà relocaliser de l'énergie et atteindre une forme de sobriété aussi dans, dans les usages de ce quartier. Du coup... Euh, oui, merci, merci Lucas, tu as, tu as terminé. Oui, tout, tout à fait. Je euh, alors, euh, peut-être une toute petite question euh, qui, euh, en fait, euh, c'est une opération euh, qui est emblématique, hein, qui a été sur lequel il y a eu euh, beaucoup de communication, qui a eu des moyens, euh, qui a bénéficié euh, de moyens importants, donc. Euh, la question des enseignements qu'on en tire, elle est, elle est tout à fait importante et intéressante. Est-ce que tu as, tu as pu avoir des exemples d'autres expérimentations ou d'autres démarches de même type qui seraient menées peut-être dans d'autres métropoles et qui, là, auraient permis une, enfin, des avancées un peu, plus, un peu plus importantes en termes de d'appropriation et, et de résultats sur, sur la question de, de l'autonomisation. Euh, rapidement, hein, c'est… Tout, tout à fait. Bah, en tout cas, les résultats montrent que souvent, on va utiliser aussi euh, les infrastructures numériques pour… Euh, sorte de béquilles en quelque sorte pour essayer de tendre vers cette maîtrise énergétique un petit peu en temps réel parce que c'est aussi ça cette difficulté hein, de, de, de pouvoir un petit peu euh, voir concrètement ce qui, a, ce qui a pu être réalisé. C'est vrai que finalement, en tout cas, moi, les retours des acteurs que j'ai sur euh, les différentes expérimentations de ce type-là, de micro-green, de smart-green, micro smart etc., euh, se heurtent un petit peu à ces difficultés euh, donc, que j'utilisais par rapport au numérique notamment. donc euh, des contraintes juridiques aussi euh, à respecter, euh, le fait que euh, finalement euh, l'installation d'une infrastructure numérique pas, ne va pas forcément de soi et demande aussi tout un apprentissage chez les différents acteurs, même en l'occurrence les acteurs euh, traditionnels entre guillemets des projets urbains qui euh, finalement ne sont pas forcément des, des corps de métier ou des, des gens qui euh, ont ces compétences-là pour installer des infrastructures numériques sur leurs infrastructures. Donc euh, du coup, voilà, ça pose un petit peu cette question-là où euh, c'est pour ça que je pense que part de l'autre de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on cherche plutôt à se former et à voir peut-être aussi l'utilité jusqu'où on peut aller pour essayer de tendre vers une maîtrise totale, en l'occurrence d'un quartier urbain, mais qui est hautement complexe dans, dans son fonctionnement. Ok, alors je, je signale dans le fil de conversation euh, euh, la, un projet qui, qui, est, qui est mentionné de Communauté d'énergie renouvelable qui est développée à Cabriès, dans les Bouches-du-Rhône. Peut-être, donc, c'est Alice Gobert qui, qui, qui nous en parle, peut-être pourriez-vous mettre une référence de site web ou, pour, ou, voilà, pour, pour qu'on puisse en savoir un peu plus. Je vous propose donc, on va poursuivre avec le troisième intervenant, donc Gervais Sage. Euh, vous êtes euh, consultant en innovation numérique et énergétique des territoires aujourd'hui. Vous avez euh, été euh, pendant 12 ans, jusqu'en 2020, élu local de la commune de perret en yvelines donc dans les Yvelines, et vous étiez délégué aux innovations et à l'économie à ce titre-là. Euh, vous avez porté euh, un, un projet d'autonomie énergétique dans cette commune, plus particulièrement même dans un des quartiers. Alors pourquoi vous aviez mis vous avez mis en place cette expérimentation Comment euh, Quelles en ont été les principales caractéristiques et, euh, quel quel, euh, quels et quel bilan Quels apports Quelles limites Et quel bilan vous en faites Quels enseignements vous vous, vous en tirez Voilà. Alors c'est Lucas qui va euh, passer votre PowerPoint parce que on n'arrive pas. À... Enfin, voilà pour un petit problème technique. Donc euh, euh, Monsieur Le Sage, euh, allez-y. Oui, bonjour. Donc, je ne vois pas le PowerPoint, il va arriver. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, euh, Jérôme Le Sage, du local du père en Yveline, effectivement, pendant, pendant 12 ans. Et euh, je vais vous expliquer euh, ce que nous avons fait au sein de la commune sur ce sujet de l'autonomie euh, énergétique euh, des territoires. Euh, quelles sont les actions que nous avons euh, menées, euh, donc des, des actions assez euh, pragmatiques et, et pas à pas. Voilà, ça parle de moi, de, de, de ma fonction, on va passer à le deuxième slide. Et voilà. Donc le, les, toutes ces actions là, elles, sont, elles se sont faites dans un, dans un cadre, et pour définir un, un cadre, euh, il y a eu donc une volonté euh, politique euh, du maire, d'élus. Euh, il y a un cadre législatif également. donc... Euh, y a été la loi effectivement de transition énergétique de 2015 qui nous a permis euh, d'agir localement sur le, sur le territoire, sur ce sujet de, de l'énergie. Euh, et puis, euh, il y avait également l'engagement des services, parce que rien ne se fait dans une collectivité sans un engagement euh, fort des services, donc direction générale des services, direction des services techniques et, et les agents, de façon à ce que tout ça se mette euh, en forme et que les opérations puissent, euh, puissent avoir lieu. Donc dans ce cadre là, avec ces, ces, trois, euh, ces trois volontés, ces différents acteurs, euh, a été créée donc en 2016 euh, une société anonyme donc euh, par la, créée par la collectivité c'était euh, une des premières sociétés anonymes créées par une collectivité dans, dans, qui donc en bénéficiant de cette loi de 2015 et on a créé donc la SAS, le Père Énergie, justement pour traiter ce sujet à la fois de la production de l'énergie, mais également de la sobriété énergétique, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein, sur un territoire, euh, dans le but de favoriser donc une production locale d'une énergie renouvelable sur le territoire, aussi bien pour la collectivité, mais bénéficiant également à l'ensemble des habitants. Deuxième autre slide… Donc le territoire d'expérimentation a été donc euh, la commune du Péret-en-Yvelines, donc c'est une petite commune de, de 7000 habitants euh, sur, le, sur le sud euh, d'Yvelines, sud pas loin de Rambouillet, et euh, on a mené différentes actions, donc sur le centre technique municipal, euh, un abrigard, euh, la station d'épuration, etc. Et donc tout ça, ça s'est fait au fur et à mesure du, du temps en, en apprenant. Là, on va voir l'autre slide. Euh, voilà, les premiers pas en autoconsommation ont été faits en autoconsommation individuelle, euh, donc euh, sur un site euh, qui s'appelle le site de la, de la Marolou, qui a été fait sur le centre technique municipal. On a déployé euh, 72 panneaux euh, pour produire notre électricité euh, en la consommant euh, localement, euh, sur un comme ça, effectivement c'est le maroulou, on peut tout consommer, euh, et euh, donc cette consommation a été faite localement et avec un système également de stockage, qui à l'époque était extrêmement, euh, également, euh, novateur. Là on passe, le slide, voilà. Donc la méthodologie, c'est euh, celle qu'on a toujours appliquée, celle que je continue d'appliquer, c'est euh, on apprend en faisant, euh, c'est assez, assez simple et assez basique, mais c'est efficace, euh, on commence par des petites choses qu'on voilà, qu qu'on va découvrir, qu'on va apprendre à faire euh, en, au niveau élu, au niveau agent, euh, avec des, des entreprises qui vont nous accompagner. Et euh, de cette façon-là, on, on avance d'une façon euh, pragmatique vers un objectif qui pour nous est effectivement de développer les énergies renouvelables sur le sur le territoire. Donc il y a un certain nombre de de, de, de, de projets, là, d'actions qui ont été menées euh, depuis 2014 avec ses installations sur le centre technique municipal, la création de On a été lauréat en 2017 d'un écoquartier ile de france euh, qui par la, mené par la région donc ile de france euh, et on a eu une certification également ISO 50001 obtenue en 2018, donc ISO 50001 c'est le management de l'énergie, c'est pour vous dire le degré d'implication euh, des agents de, de la commune sur ces sujets et puis on a développé au fur, du, au fur et à mesure du temps différents euh, projets euh, autour de l'autonomie énergétique de la station d'épuration, la livraison de logements sociaux, etc. Et euh, tout ça avait... Pour objectif également, le, le grand objectif ultime était un quartier, un déco-quartier justement à loréal de france euh, donc sur le, le quartier de la perche aux où là on avait 450 logements euh, que l'on se voulait le plus vertueux possible et un quartier le plus autonome possible euh, par rapport à, à ce que l'on savait produire sur le territoire. Passons voilà donc ça c'est un exemple par exemple assez pragmatique d'utilisation de, de l'énergie sur euh, trois logements passive à euh, très faible consommation euh, qui sont des logements destinés à des, des agents de la, de la collectivité donc un logement qui ont été construits donc euh, en 2000 ont euh, été livrés en 2019 et euh, sur, ce, sur ces trois logements là avec une toiture solaire on produit une énergie qui Bon, le problème de la distribution de l'énergie euh, à différents usagers, c'est un petit peu compliqué toujours, l'autoconsommation collective euh, n'existait pas vraiment à l'époque et euh, ça reste malgré tout compliqué. Euh, donc ce que l'on a décidé de faire, c'est de transformer euh, cette énergie électrique produite localement en eau chaude sanitaire, euh, qui est beaucoup plus facile à, à, à répartir et à distribuer sur, sur des logements. Donc on produit de l'eau chaude sanitaire vers un ballon principal après ballon intermédiaire euh, qui remonte les températures et euh, comme ça le, le, la, la production électrique de cette installation euh, est consommée en tant qu'eau chaude sanitaire. Donc on transforme de l'électricité en eau chaude sanitaire, c'est un exemple assez, assez pratique d'utilisation d'une ressource. Si l'on passe, euh, ça c'est un autre euh, exemple en mobilier urbain, c'est un abri vélo euh, autonome, donc euh, vélo comme on peut en croiser assez souvent euh, de France, sauf que là on l'a équipé, euh, c'était le, le tout premier en Ile-de-France, on l'a équipé avec un système euh, de panneaux solaires euh, donc il produit donc sa propre énergie, il est capable d'alimenter euh, des, des vélos électriques, Ça être, on avait prévu également des, des scooters électriques, hein, et directement rechargé euh, dans, dans l'abri. Cet abri, euh, doit servir aussi, devait servir euh, également euh, de, de relais euh, Wi-Fi pour un wifi fi euh, municipal et euh, à avoir un système de, de vidéosurveillance justement pour la, la surveillance de, de, de cette mobilité. Donc là on transforme dans ce, que, ce cas précis, on transforme l'électricité en un service autour de la mobilité ou un service de, de mobilité. C'est toujours le, le sujet de la transformation. Là c'est la station d'épuration, c'est effectivement un, un des sujets récurrents aussi dans, dans les collectivités. Là on a donc une, une station d'épuration qu'on a équipée de, de, de panneaux solaires sur le, sur le toit, euh, des de différents petits bâtiments, on a refait une deuxième euh, équipement donc pour un système au sol et également à des vertus pédagogiques pour découvrir effectivement ce que c'est qu'une installation solaire et le, la partie un petit peu techno de, de, de ce sujet là c'est on a placé également des batteries, de seconde vie, là ce sont des secondes vie véhicules Zoé, Renault, puisqu'on avait un accord également avec Renault sur ce type de, de développement, et donc on a pu bénéficier de ce de, de, de, de, de seconde vie de batterie de façon à maximiser la, la partie production, consommation solaire. Euh, ça ce sont des, des, des schémas qui, qui sont assez facilement implantables euh, là on euh, n'a pas du tout de revente d'énergie vers l'extérieur tout est consommé sur place bien sûr puisqu'une station d'épuration c'est un, un gros consommateur électrique on pourrait euh, éventuellement encore développer plus mais euh, on a un petit manque de, de surface à ça Voilà. À là euh, c'est un exemple que j'ai voulu citer d'une de, de, réalisation euh, qui, qui concerne la collectivité, mais également les équipements privés euh, sur, le, sur le domaine municipal. Euh, donc on avait un opérateur qui nous a présenté un projet initial avec euh, 21 logements en centre-ville. C'était 21 logements chauffage individuel au gaz. Et en discutant avec euh, cet opérateur, on a légèrement modifié le, le permis de construire au niveau de, de la toiture, euh, de façon à ce que la hauteur de fêtage, l'inclinaison de la pente, et euh, on réétudie un peu la structure euh, du, du toit, de façon à ce qu'il puisse accueillir des panneaux solaires. Et à ce moment-là, effectivement, euh, d'un système 21 chauffage individuel au gaz, euh, aller vers quelque chose de beaucoup plus durable, euh, qui sont 240 panneaux solaires euh, avec 80 kW de, de, de puissance. Et à ce moment-là, on transforme le chauffage individuel au gaz en chauffage centralisé avec une pompe à chaleur RO, et on produit de, de l'eau chaude sanitaire collective. Donc voilà, c'est l'exemple-là, c'est effectivement la transformation de l'électricité, qui est difficilement revendable sur le réseau, voilà, on a quelques quelques contraintes comme ça. Donc on la transforme en chauffage a, par une pompe à chaleur et en eau chaude de, de sanitaire. Donc voilà un peu encore l'exemple le, d'une action qui peut être menée dans une collectivité en, euh, voilà, en discutant avec les, les opérateurs, en essayant de voir un petit peu comment est-ce que la municipalité peut être le moteur sur ces sujets. Passons. Euh, là on revient sur le centre technique municipal, c'était la, la, la deuxième passe. Technique. Et en, donc en août 2019, euh, là j'ai représenté un nouveau projet à la région Île-de-France euh, qui s'appelle le projet CTM+. Et euh, dans ce projet, j'ai présenté une extension de, de l'installation solaire du centre technique municipal. Donc au tout début, on, je vous parlais de 72 panneaux. Là donc là, on augmentait à 630 panneaux, euh, soit 200 kW crête d'installation. Et à ce moment-là, le, le, le centre technique municipal et plus globalement l'espace le, dans lequel il est, l'espace de la Morelou euh, devenait producteur, euh, largement producteur euh, d'énergie et pouvait alimenter euh, en autoconsommation collective différents autres bâtiments de la ville, que ce soit la mairie, école, gymnase et euh, des associations ou éventuellement des, des commerces. On avait fait intervenir des, des acteurs privés à ce moment-là. Euh, tout ça, c'était fait, ce projet, dans une, avec une possibilité euh, d'ouverture vers les habitants euh, de type euh, crowdfunding. Parce que ça c'était également un des, des sujets de, de, de l'appel à projet et faire du comptage dynamique de, de l'énergie parce que de, dans, voilà, dès qu'on commence à, à produire de l'énergie qu'on veut la distribuer il faut un système de, de comptage comme tout à l'heure le disait Lucas il faut vraiment étudier ça dès, dès le départ et c'est ce que c'est ce qu'on a toujours fait dans, dans nos projets donc un comptage dynamique euh, donc assuré par euh, avec une intégrité assurée par une blockchain donc voilà un peu le, le, le type de projet, ça qui avait été développé en août 2019, donc un, sur un budget total de, de 400 000 euros, la subvention accordée était de 230 000 euros par la région, ce qui est tout à fait euh, raisonnable. Et je les en remercie d'ailleurs. Euh, voilà, donc le, le grand projet euh, final, on va dire, le, le, but, euh, le but ultime, de, de toutes ces expérimentations, ces, ces actions de, de la commune sur, sur son territoire autour de l'énergie. C'était ce, ce grand quartier de, de la Perchaumar, euh, qui était un, cet éco-quartier euh, pour lequel on avait euh, ce, ce concours de la région Île-de-France en 2017. Euh, et donc sur cet éco-quartier de 450 logements, il était prévu d'installer 4500 euh, panneaux. Sur, le, sur les toits de cet éco-quartier, uniquement sur les toits, donc pas aux surfaces, au sol, euh, donc pour une production de 1,3 MW crête, qui était euh, extrêmement euh, important sur l'île de France. Euh, projet qui aurait été entièrement piloté par la SAS Le Péret Énergie, qui aurait été l'acteur euh, énergétique du territoire qui aurait été donc propriétaire de la surface euh, photovoltaïque pour le compte de la commune et qui aurait participé donc au chauffage euh, de l'eau chaude sanitaire euh, donc au travers d'une chaufferie biomasse plus euh, panneaux solaire en arrêtant la, la biomasse euh, l'été et en utilisant exclusivement la partie euh, solaire. Euh, les parties communes au niveau électricité bien sûr et puis euh, assurer une autoconsommation collective euh, vers différents... Euh, soit bureau, soit espace public ou espace privé, semi-privé, du, du quartier. Donc voilà, ça c'était le projet de, de la Perchaumar. Ça nécessite, comme c'est tu sais tout à l'heure Lucas, effectivement, que le gestionnaire de l'énergie soit également en régime numérique du territoire. Donc vous avez travaillé sur ce, cette notion de régime numérique du territoire, c'est-à-dire que la data soit la propriété de la commune, que les équipements de mesure soient la propriété de la commune également, puisque la commune a tout à fait légitimité à gérer ce genre d'informations. Et sur ce quartier était également prévu que nous soyons opérateurs de mobilité électrique, donc là toujours le même sujet, c'est euh, j'ai de l'électricité, euh, qu'est-ce que j'en fais euh, J'ai pas trop envie de la revendre au réseau, je préfère l'utiliser pour la transformer en autre chose. Et là donc je transformais de l'électricité en, en kilomètres au travers d'un petit parc de véhicules électriques euh, qui aurait été accessible par les habitants du quartier, euh, donc qui avait vocation à remplacer le, le, le deuxième véhicule du, du foyer en gros. Ça, c'était le projet de, de La Omar, qui a été développé depuis 2017 et qui devait voir le jour en 2020-2021. Oui. Voilà, passons. Alors, ça n'a pas vu le jour. Hein. L'intégralité de ce que vous nous présentez n'a pas Merci. été réalisée, parce qu'il y a eu un changement de, de municipalité, que la nouvelle municipalité n'a pas euh, repris euh, l'ensemble de la feuille de route. Donc bon, c est, c est, euh, on ne va pas, euh, on va pas euh, développer euh, cette partie, enfin, c est, c est, cet aspect-là, mais je voudrais euh, quand même euh, vous poser une, une petite question. Euh, est-ce que finalement, même si tout n'a pas été réalisé, est-ce que euh, il reste, euh, qu'est-ce qui reste, quelle, quelle sensibilisation, quelle prise de conscience vous percevez du côté des habitants et des usagers de la commune en matière de consommation énergétique, en matière d'autonomisation énergétique, et peut-être en matière aussi de démarche de sobriété. Vous nous disiez euh, euh, finalement, euh, euh, les deux euh, vont, vont, de, vont de pair. Hein. Est-ce que… Cette, cette volonté de développer l'autoconsommation a conduit à une plus grande attention aux consommations, voire c'est euh, accompagné. Est-ce que vous avez travaillé euh, peut-être sur, sur, sur cette dimension-là Alors, euh, malheureusement, euh, on n'a pas été au bout de, de la démarche, puisque ce, ce, ce, ce grand quartier euh, ne, ne verra pas le jour. Euh, donc, on n'a pas pu impliquer les habitants à hauteur de, de, de ce que ça aurait pu être. Euh, bon, les, les retours qu'on qu a eus de la partie euh, habitants ont été faits au niveau du, du centre technique municipal euh, sur, son, sur sa première version, euh, quand ce, cette installation euh, solaire, euh, la première installation solaire donc, euh, fonctionnait, euh, puisqu'elle alimentait tout ce qui était association euh, sur, le, sur, le, sur cet espace-là. Euh, donc, les retours qu'on avait des associations, c'est qu'ils étaient tout à fait euh, positifs. Ça, voilà, il y avait un, un, une appétence de, des habitants, des associations euh, pour effectivement utiliser une énergie et il y avait tout un, un intérêt effectivement de, de, la, collecte, de, de, de la population à, euh, à ce que la commune aille dans, dans ce sens. Ils trouvaient ça, ils trouvaient ça très bien. Euh, bon, après, voilà, je, effectivement, comme vous disiez, le. le on n'a pas été jusqu'au bout du chemin, euh, donc euh, la nouvelle municipalité maintenant a d'autres priorités, euh, voilà, donc, on peut se poser à ce moment-là, effectivement, ça c'est une des questions qui peut se poser, c'est de, de l'ancrage euh, euh, volonté d'autonomie énergétique des territoires euh, sur un territoire. Voilà. Comment est-ce que dans le temps on peut la faire tenir Est-ce que ça dépasse euh, les, les clivages et les frontières euh, politiques mmh. ou pas donc ça c'est voilà est-ce que est-ce que la remise en cause de de, de, de ces fondamentaux là euh, sont dans le dans les programmes ou pas c'est voilà toutes euh, voilà, des questions mmh. qui peuvent se poser bien sûr euh, Peut-être une, une, une autre question avant qu'on passe en format euh, euh, élargi. Euh, vous êtes aussi euh, consultant sur euh, les questions énergétiques. Vous travaillez avec des collectivités, souvent des collectivités de taille assez modeste. Et on voit bien au, au travers des différentes interventions que euh, finalement, on est dans des démarches, certes, cette question n'est pas nouvelle, mais en tout cas, elle prend des formes assez, assez nouvelles aujourd'hui, c'est complexe. Ça pose des questions de pédagogie, d'accompagnement, de gouvernance. Donc, au vu de votre expérience de consultant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des principaux euh, points de blocage et peut-être surtout des besoins d'accompagnement de collectivités de petite taille qui, ou de taille euh, modeste, disons, qui auraient euh, envie de mettre en place euh, euh, ces démarches d'autonomie, enfin euh, ces processus d'autonomisation Quels sont leurs besoins d'accompagnement les plus importants euh... Oui, donc le, oui. Enfin, moi, je, je, ce que je vois euh, tous les jours, c'est qu'il y, y a une forte euh, demande euh, d'accompagnement. Euh, le sujet de l'énergie est un sujet euh, complexe euh, qui va de pair avec euh, avec l'architecture, avec euh, l'aménagement la, du, du territoire euh, et euh, au niveau des services, euh, il y a une, souvent une méconnaissance de, du sujet de l'énergie euh, qui, qui est vu effectivement comme un, un bien euh, sur lequel on, voilà, on a un producteur, un consommateur et la, la commune elle est consommatrice. Euh, c'est uniquement ça. Donc voilà, c'est difficile de, de, de faire passer le cap et de faire comprendre effectivement qu'on peut être producteur, pas forcément producteur pour l'intégralité, mais qu'on peut faire des, des, des petits pas dans ce sens-là pour, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, ben acquérir des, des connaissances, de l'expertise et puis euh, euh, sur un petit projet, euh, ensuite euh, passer à un autre et puis euh, effectivement euh, peut-être travailler aussi autour de la sobriété. De toute façon, quand on commence à parler de, de production, et puis qu'on voit que ben, on consomme beaucoup plus qu'on ne produit sur un bâtiment, par exemple, euh, se pose très vite la question de la sobriété. Donc, c'est extrêmement intéressant pédagogiquement de travailler sur la production pour comprendre la consommation. Les, les, les deux vont, les deux vont de pair. Donc, effectivement, c'est une démarche un peu globale qu'il faut qu'il faut mener dans, dans une collectivité avec les avec les services. Euh, Fanny Lopez sur cette question de est-ce que est-ce que euh, le processus d'autonomisation euh, contribue à, à une plus grande attention aux consommations, éventuellement s'accompagne de, de réflexions sur d'autres manières de consommer euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous donner un point de vue, votre oui, point alors, de euh, vue je me citerai, enfin moi j'ai sur ces questions un peu qui relèvent peut-être… Euh, Enfin, d'anthropologie des techniques, je, je citais tout à l'heure, et du coup je la recite ici, les travaux de Delors de Binit, dont un des résultats de thèse hein, est de montrer que euh, quand il y a une mobilisation euh, des citoyens, une forme de participation sur des projets comme ça, euh, communaux, euh, de relocalisation énergétique, et eh bien in fine, euh, il y a une sobriété et il y a une baisse des consommations. Donc ça c'est quelque chose qu'elle avait étudié dans des collectifs qui étaient engagés, qui étaient amenés, alors il y a différents modes, hein, de, de, de, de mise en relation, de mise en participation des, des citoyens, mais euh, elle avait étudié cette corrélation qui était le, le principal résultat de, de sa thèse. Et est-ce que, je, comme j'ai la parole, je peux en profiter pour vous poser oui, bien euh, sûr. vos questions euh, Moi, j'ai trouvé vos, vos deux interventions euh, passionnantes, c'est super de pouvoir échanger comme ça. Euh, J'avais une question pour, pour Monsieur le, le Sage sur... Euh, la limite euh, imposée par Inédis pour la production électrique et éventuellement, si vous avez des éléments aussi, sur les coûts d'interconnexion, parce que... Alors moi, j'avais notamment étudié en Angleterre et c'était euh, une des grandes limites hein, pour euh, arriver à, à, à des productions un peu massives. Euh, C'est notamment le cas de la ville de, de Woking euh, qui s'est lancée dans, dans, dans des projets d'autonomie énergétique depuis la fin des années 90, vous étiez euh, en Angleterre, euh, sur des projets urbains. Il y a une limite d'autoproduction qui est à 5 mégawatts, et euh, euh, d'un point de vue réglementaire aussi, on peut pas connecter plus de 2 mégawatts à du résidentiel, sinon euh, on doit avoir un statut d'agrégateur, c'est-à-dire euh, on passe dans un autre statut juridique qui fait que euh, bah, on doit payer beaucoup plus cher la connexion au réseau, puisqu'on peut être affilié à une forme de... de, de une sorte de revente quoi d'électricité. Donc tout ça est quand même su super cadré et je voulais voir euh, si vous avez des éléments euh, vous par rapport à ça dans vos rapports avec Enedis euh, et parce que tout ça est extrêmement limitant et je vais citer l'exemple de Woking puisque du coup le maire de Woking pour contourner ça a créé 80 micro-réseaux privés euh, pour que un seul donc c'était une sorte un peu de Enfin, de provocation, mais c'était pour mettre le doigt là-dessus. Et ces 80 euh, micro-réseaux ont véritablement été, euh, été créés. Alors, C'est un truc assez exceptionnel et, euh, et assez étonnant. Mais du coup, je voulais avoir votre avis là-dessus, sur ces limites, sur les coûts d'interconnexion. Et les voilà, un peu, peu là-dessus. Merci. Oui, bah, bon, merci. Euh, oui bah, bien sûr, euh, en France... Euh... Et alors, si en Angleterre, il y a des limites, en France, il y a, il y a encore des limites et je pense qu'elles sont même plus, plus importantes. Euh, si on parle d'autoconsommation collective, c'est-à-dire le, le fait de pouvoir échanger de l'énergie entre deux compteurs, euh, même si ces deux compteurs sont sur le même palier, le simple fait de passer d'un compteur à l'autre, c'est de l'autoconsommation collective, il faudrait enfin, Voilà, c'est le, le domaine... Euh, privé on va dire d'Enedis en gros, euh, sur un réseau d'autoconsommation collective, on est limité en France euh, sur la taille de ce réseau en, en surface, mm. cest à limité à 2 km, euh, qu'on mm. est limité également en puissance, donc à, à 3 MW euh, crête. 3 MW crête, voilà. Voilà. Donc voilà, ça, ça limite effectivement euh, assez considérablement les, les projets. Après on peut toujours peut-être… Euh, il y a des dérogations possibles sur les sur les surfaces, mmh. mais pas vraiment sur le mmh. pas vraiment sur la, la puissance. Enfin, c'est on, on est très très vite limité. C'est toujours considéré comme euh, des prototypes, quoi, des choses à expérimenter, mais pas des, des pas des choses à réaliser mmh. vraiment. D'ailleurs, le mmh. modèle économique, le modèle économique de l'autoconsommation collective. Euh, et, et imposé, enfin il y a des taxes dessus et des choses comme ça, ce qui rend le modèle économique euh, en dehors euh, de, de subventions, de, de fonctionnement de choses comme ça, euh, assez, assez improbable. Oui c'est une limite clairement. Voilà, bah, tout à fait. Oui, oui. Euh, au processus d'autonomisation, mais c'est en train d'évoluer et ça évolue assez vite. Et oui, oui vite. Ça, voilà. me semble-t-il, les... hein, mais peut-être vous pouvez réagir là-dessus. Des les choses évoluent au fur et à mesure. Bien sûr, juste, choses évoluent. À Coop City, c'est 38 MW qui sont produits en électricité sur site. Donc, oui. c'est intéressant. Les, enfin, le contexte réglementaire est complètement différent. Je ne dis absolument pas ça pour minimiser qu'on se comprenne bien hein, vos expérimentations. C'est vraiment pour parler de, de, de réglementation. Hein, et on voit qu'en effet, les, ces, ces limitations sont, sont, sont considérables. Mais c'est passionnant. Oui. Ouais. Alors il y a une autre, une autre question, enfin les questions sont très vastes parce que le sujet de ce, ce processus d'autonomisation énergétique est extrêmement vaste, euh, voilà donc on peut tirer beaucoup de très nombreux fils. Mais j'en reprends une qui était assez qui est intéressante et assez générale, c'est la question de, de, de la part de responsabilité à la fois des gestionnaires, à la fois des usagers dans les décalages qui sont observés entre les projections, les ambitions et la réalisation concrète et le fonctionnement. Alors, ça a été évoqué par Lucas dans l'étude de cas de cordée, mais vous pouvez aussi. C'est une question qui est importante. On a tendance. La question de gestionnaire de la maintenance, par exemple, de problèmes de maintenance, effet rebond. Est-ce que vous avez des éléments sur. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que ça vous semble un, un peu important? Alors, ça peut être Lucas, mais peut-être aussi euh, M. Sage ou Fanny Lopez? Euh, moi, j'avais peut-être un, un début de réponse là-dessus. C'est que quand on a abordé la question avec euh, l'opérateur de. de quartier, enfin du, du grand quartier de, de La perche de 450 logements, euh, toute cette notion d'accompagnement de, de l'usage, parce que là c'est bien de ça qu'on parle, c'est en dehors de la partie plateforme numérique, IoT, tout ça qui nécessite des investissements et lequel on peut effectivement avoir des subventions, avoir un certain nombre de, de leviers économiques qui nous permettent malgré tout d'avancer sur ces sujets-là. Euh, quand on par, commence à parler de l'usage de l'énergie euh, et euh, de, de, de, de l'écart qu'il peut y avoir entre la consommation et euh, la consommation du quartier euh, réel et la consommation imaginée au début du projet. Il, y a, voilà, il peut y avoir des sacrés écarts quand même, comme le souligné tout à l'heure Lucas. Euh, comment est-ce qu'on accompagne l'usager, etc. Toute cette animation-là, elle est très, très peu prise en, en compte dans les projets, elle est souvent euh, minimisée. Donc c'est euh, important que la collectivité euh, soit également, je pense, opératrice sur ce sujet-là, de façon à maintenir une qualité euh, du quartier dans le temps. Euh, ce qui n'est pas évident, parce que quand il y a, dans 10 ans, qu'est-ce qui se passera? Dans 15 ans, euh, il y a des nouveaux venants, des nouveaux venus, euh, il y en a d'autres qui vont repartir, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour l'accueillir, pour faire la transmission de l'information? Euh, voilà, il y, y a toute cette notion-là, en dehors de la maintenance des équipements, c'est, voilà, et, et qui c'est qui anime tout ça et euh, qui fait que le système continue de fonctionner? Euh, parce que le, on s'est bien rendu compte, on a très vite compris que l'usager, c'est un élément central du dispositif quand même, euh, qui, euh, bah, qui doit accompagner aussi le projet. Et le financement, généralement, il n'est pas du tout assuré par les opérateurs, à la limite, ils vont assurer deux à, deux à trois ans, euh, pour dire ok bon, pendant deux, deux à trois ans, vous avez une enveloppe pour faire de l'animation, et puis après, euh, voilà, c'est à vous de jouer. Donc voilà, okay. le point. Ouais. D'accord. Euh, il y avait euh, aussi une, euh, enfin, des questions plus, plus quantitatives, je dirais, sur la part que représente euh, cette euh, autoconsommation euh, autour de, enfin, liée, liée au micro réseau. Alors, une pour vous, euh, Fanny, sur la, est-ce qu'on peut estimer à New York ce que représente cette consommation, euh, euh, cette autoconsommation euh, dans les micro réseaux? Euh, on on s'est posé aussi la question, nous, sur l'île de France, euh, bon, enfin, mais les, les, les, ça, reste, ça reste pour l'instant euh, faible, assez faible quantitativement. Est-ce que vous avez des... Vous avez oui, alors, je, des -là, je voudrais pas dire de bêtises. Euh, je, je pourrais vous envoyer là, parce que j'ai fait un papier sur euh, vraiment les micro-réseaux à New York avec euh, la dimension enfin, assez quantitative euh, en termes de, de, de, de mégawatts, ce, ce que ça représente. C'est relativement important dans la part globale et c'est amené à l'être de, de plus en plus avec euh, des financements assez importants. Peut-être que je donne un chiffre, alors c'est pas pour, le, pour New York, mais c'est ce qui me revient euh, pour euh, pour l'Angleterre. Hein. Il y a eu euh, un programme, the decentralized euh, programme, de un programme de décentralisation. Le terme était important, ça a été porté par la municipalité euh, de Greater London à partir de 2014, et l'ambition était de, relocali de relocaliser donc là on parle bien de production électrique, hein, à hauteur de 25% de la consommation totale de, de, de la ville de Londres. Donc ce qui est un chiffre quand même assez oui. assez important pour une métropole comme ça, excessivement dense, alors qui s'est traduit essentiellement, et là aussi j'avais analysé un peu en détail avec des constats, et je partage enfin voilà, pas mal de choses qui ont été dites par Lucas aussi sur des difficultés de mise en œuvre, et puis donc là il faudrait vérifier ce chiffre aujourd'hui je ne l'ai pas fait on n'y est, est pas arrivé beaucoup d'investissements dont notamment dans des centrales de cogénération gaz qui devaient être convertibles biomasse avec des financements qui ont été donnés dans le cadre de grands projets urbains qui ont donné lieu à ces réalisations tant et si bien qu'aujourd'hui chaque nouveau quartier de Londres et même des quartiers en régénération urbaine ont leur centre d'énergie qui est au centre, enfin, au, au, au centre du quartier mais avec souvent la connexion qui n'est pas faite au réseau parce que finalement le gaz coûte plus cher que l'électricité en ligne enfin avec après derrière toute la question des coûts euh, qui fait que bah, on a une installation infrastructurelle mais euh, l'optimisation de tout ça n'est pas vraiment euh, n'est pas, euh, pas vraiment suivie euh, voilà donc je, je, je, je réponds sur euh, la technique et juste euh, ouais, voilà. C'était un rapport avec la première question sur, sur, sur, sur la question des usages parce que je trouvais ça vraiment super intéressant. Et là aussi, je voulais citer, comme je n'ai pas pu très bien le faire dans la présentation parce que le temps était court, l'exemple de Repowering London euh, en, en Angleterre, hein, au Royaume-Uni, euh, donc c'est euh, qui, qui travaille hein, sur... Euh, vraiment avec les, les habitants dans des quartiers de, de grands ensembles et euh, ils revendiquent des, des, des interventions au cœur de tissus urbains qui sont assez fra fragilisés où la précarité économique et sociale énergétique est assez forte. Euh, et ils accompagnent les habitants, alors il y a des projets d'autoconsommation alors qu'ils sont limités, à hein, disais 2 mégawatts pour du résidentiel. Euh, mais euh, il, il, sur la question des usages, hein, ils travaillent vraiment sur euh, des groupes, euh, sur les économies d'énergie, euh, en favorisant vraiment une, une économie sociale et solidaire de proximité. En luttant contre la précarité économique avec des solutions low-tech assez simples pour renforcer le confort thermique, isolation, étanchéité, en accompagnant les habitants parfois en faisant des demandes. Enfin, c'est quelque chose d'assez d'assez commun, mais ça me fait aussi penser à ce que disait Negawatt là dans son scénario, dans les scénarios énergétiques qui sont sortis juste après ceux RTE, en disant attention parce qu'on a tendance aussi à accumuler comme ça des petites couches. Est-ce qu'il ne faut pas un programme beaucoup plus, euh, beaucoup plus massif Voilà, je, je ferme la parenthèse puisque c'est la, la, la première question. Donc, avec cette référence au Reporting London sur la question des, des usages qui me paraît euh, extrêmement intéressant. Merci. Je relais euh, une, une, une question euh, d'un des, un des participants euh, sur le, le projet dressant de récent de Ludson Yards. Est-ce qu'il fonctionne bien On a des éléments Alors, oui, alors moi j'avais enquêté, sur au de sa réalisation, c'était en 2018-2019. Euh, je ne suis pas retournée depuis, j'ai pas d'éléments, mais ça a été mis en place et oui, ça fonctionne bien. Alors il y a une Hudson Yard d'énergie, enfin, il y a une, une ESCO énergétique, hein, donc vraiment ça faisait partie du projet enfin, dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage, etc. Il y avait vraiment une entité de suivi et de gestion énergétique avec des moyens excessivement élevés, une équipe d'une dizaine de personnes mobilisées pour assurer cette gestion énergétique et je, je pense que ça fait partie des, des projets qui, qui fonctionnent. À, à, à vérifier, mais en tout cas, je suis un peu la presse là-dessus, il y a pas eu de... Mais bon, je j'ai pas enquêté là-dessus, mais je pense qu'ils avaient les moyens, que c'est un projet phare de l'urbanisme new-yorkais, projet vitrine de ce type de réalisation. Alors après, il faudrait voir derrière, parce que ça fonctionne, mais enfin, voilà, en termes de baisse des consommations, en termes d'ambition, de sobriété, etc., ce n'était pas quelque chose qui était mis au devant de la scène, donc on a un objet technique, je pense, qui fonctionne, qui est extrêmement luxueux, mais derrière, ça pose d'autres questions. Oui, <rire> effectivement. Euh, et donc, bon, alors bah, tourne, hein. là, on arrive euh, en fin de... En fin de, de du temps qui, que l'on s'est donné euh, entre nous, alors peut-être... Euh, pour, pour conclure, euh, revenir à cette question de euh, peut-être d'autoconsommation collective euh, est -ce que, et, et d'autonomie et euh, énergétique. Est-ce que euh, finalement on peut, euh, on peut parler euh, d'autonomie énergétique Comment peut-on en parler Enfin, je, je vous laisse euh, peut-être réagir chacun et… Et faire passer un, le, le dernier message que vous avez envie de, de faire passer euh, aux, aux auditeurs. Euh, Gervais Le Sage, vous, vous, voilà, si vous aviez un, un dernier message à faire passer. Oui, bah je, je pense qu'on peut. Alors, l'autonomie énergétique, je ne je suis, je, je suis pas un fan de ce qu'on appelle l'autonomie. On ne va pas s'isoler du réseau. Pas, là n'est pas le sujet. Sur aucun des, aucune des actions qu'on a menées, on ne s'est isolé du réseau parce qu'il y y y voilà, n'y a, y a pas de nécessité à le faire, et au contraire, le réseau nous aide toujours beaucoup. Euh, et par contre, euh, effectivement, ce que, moi, ce que je peux recommander, c'est de, de faire des choses, de, de, de faire des petits projets. Euh, on a plein de communes en France, euh, de France, euh, des, des villes, des, des, des communautés d'agglomération, il enfin, y a tout un tas d'entités de, de, de, de, qui peuvent euh, prendre en le sujet de, de l'énergie, qui ne le font pas euh, suffisamment ou pas du tout, pas encore. Euh, donc je pense que euh, prendre, euh, prendre des actions, se dire est-ce que je peux faire ça et euh, se poser la question euh, en étant accompagné, euh, permet effectivement d'aller dans, dans ce sens et puis peut-être aussi d'amener les habitants aussi à plus de de sobriété, et la municipalité ou la collectivité a plus de, de sobriété, parce que c'est bien là l'enjeu, c'est de, de prendre en charge sa production pour prendre en charge également sa consommation. Voilà, ma petite phrase. Lucas, si, si tu, tu souhaites réagir sur l'un ou l'autre des points. Oui, oui bah moi je rejoins aussi ce que disait Gervais sur cette tendance aux petits pas, ou en tout cas en fait qu'on est dans un processus un peu d'apprentissage où justement ça nous demande aussi en évidence aussi aujourd'hui, c'est d'être vigilant à travers aussi des actions qu'on mène et d'avoir un, un, un thème réflexif, de comprendre aussi ce qu'on est en train de faire, d'en poser les limites et de reposer un peu ces questions de solidarité dont parlait aussi Fanny que je trouve aussi importante notamment bah voilà, dans, dans un moment où, bah oui, on il faudrait qu'on qu puisse aussi débattre de ces questions-là entre euh, voilà ces grandes infrastructures et puis euh, finalement ces expérimentations qui euh, bousculent, interpellent euh, pour, euh, pour essayer d'apporter des réponses euh, bah, finalement à un réseau centralisé qui commence à atteindre ses limites aussi pour partie. Donc euh, voilà un petit peu ce que moi j'en retiens en tout cas. Merci. Euh, oui, l'autonomie n'est pas l'autarcie, nous dit Christophe Chevet sur le stage. Effectivement, c'est euh, quelque chose de très important, c'est cette notion de processus d'autonomisation qui a plusieurs types d'autonomie et, euh, et plusieurs modalités de connexion euh, euh, au réseau centralisé. Euh, Fanny, euh, Fanny Lopez oui, ben je rejoins ce qui a été dit, hein, je, je partage beaucoup de choses, en effet, hein, je pense que quand on parle d'autonomie, il ne s'agit pas de parler d'autarcie ou de mouvement euh, hyper, enfin, sécessionniste, etc., hein, mais euh, l'autonomie, sa dimension politique euh, et le processus qui l'accompagne, je trouve que c'est quand même intéressant, puisque c'est un prétexte, hein, finalement, à bousculer un ordre électrique, euh, on voit qui est excessivement euh, contraignant, à repolitiser aussi des rapports de nécessité, etc., euh, et que oui, aujourd'hui, on fait face euh, je pense, à un, un grand chantier énergétique, et peut-être il faudrait oser euh, aller euh, un peu plus loin sur tout un tas de questions dont il faut débattre hein, qui sont compliquées sur la distribution sur la transmission euh, et que tout ça ne peut se faire hein, qu'avec l'appui de la force publique ce sont des questions politiques de très grande échelle hein, donc c'est chacun dans son coin la politique des petits pas elle est essentielle hein, parce qu'en fait elle accompagne elle dynamise elle participe à, à, à changer culturellement euh, la donne hein, à un moment donné euh... Pour s'attaquer à ces grands réseaux et à leur mode de fonctionnement, ben, il y a aussi un, des grands pas qui doivent être faits et qui doivent être portés au, au plus haut niveau. Je, je, voilà. Oui, effectivement. Euh, merci beaucoup. Euh, donc, euh, merci beaucoup à, à, à tous les trois pour, pour vos interventions. Euh, merci euh, à tous les participants euh, euh, derrière leur écran pour euh, leur écoute et leurs et leur, et leur questions. On n'a évidemment absolument pas épuisé le sujet. Euh, tout ce qu'on espère, c'est que vous repartez avec euh, quelques idées un petit peu plus claires sur ce processus d'autonomisation et, et sur l'importance de ces questions énergétiques dans l'aménagement, l'urbanisme et l'architecture. Euh, et puis, euh, vous dire aussi que donc vous retrouverez euh, la vidéo, vous retrouverez les PowerPoints des participants, on fera une synthèse sur le site web de l'IAU, sur la page des petits déjeuners, et puis vous invitez aussi euh, à lire euh, sur ce sujet euh, passionnant, bah, les travaux de Fanny Lopez, mais il y a aussi euh, euh, d'autres euh, auteurs euh, qui euh, ont été cités, euh, comme euh, par exemple Guillaume Blanchard, euh, dont les, les travaux sont, sont tout à fait intéressants. Euh, sur euh, les choix d'aménagement et, et les, les stratégies euh euh, énergétique, Mathieu Poupeau, qui est historien au LAPS ou Floria Aubert qui a fait euh, un, un travail de thèse très intéressant communauté énergétique et fabrique urbaine ordinaire, analyse croisée Allemagne, France, Royaume-Uni, voilà beaucoup de choses et bien évidemment les travaux et les études de l'AREC euh, qui euh, suit ces questions euh, de près euh, et, euh, et qui sont tout à fait intéressants ainsi que les travaux de l'Institut Paris Région. Merci beaucoup à tous et à bientôt pour euh, un prochain petit déjeuner. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à la règle. Oui. Merci à tous.